Bon, merci beaucoup. On voit que vous êtes euh, quand même euh, à 184. Tout à l'heure, on a même dépassé les 190 personnes connectées. Donc, un, un grand merci à vous toutes et tous euh, qui, euh, qui nous suivez. Et, euh, on, on mettra à disposition la, la captation de la vidéo euh, euh, assez rapidement. Euh, donc, Comme, euh, comme vous l'avez vu sur le programme... Euh, après le, le retour euh, historique euh, et, le, et le mot du PDG, évidemment, on, euh, on a découpé les tables rondes en deux. Celle-ci, c'est vraiment consacré aux personnes qui euh, font des actions au sein du CNRS. Et euh, vous allez voir toute la diversité euh, des, euh, des personnes et des, et des niveaux euh, d'action au CNRS. Euh, pour des raisons pratiques, euh, Covid, taille de la, de la table, on va, on va faire venir les intervenantes et intervenants deux par deux. Donc on va commencer avec Emmanuel Royer et anne Siegel Il n'y a pas de problème de son, là, on nous entend apparemment, c'est bon oui, oui, on oui, on nous l'aurait signalé, je pense. Euh, voilà, donc euh, on a... On A un petit peu préparé ensemble euh, ce que vous allez dire, mais qu'on qu a hâte de partager avec, euh, avec l'auditoire. Et euh, je vous ferai un petit signe quand on approchera des dix minutes, euh, parce que voilà, on va essayer de ne pas empiéter sur euh, le, le temps consacré euh, aux prochaines interventions. Euh, bah alors, on va suivre l'ordre programme tel qu'on l'avait qu rédigé. On va commencer euh, du coup par Emmanuel Royer qui est directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. Linsmi, euh, comme on l'appelle au CNRS, et qui est aussi co-président du comité parité égalité du CNRS. Euh, C'est à toi Emmanuel. Euh, merci donc Elisabeth Kohler et Mathieu Arbogast. Euh... M'ont invité à participer à cette table ronde, surtout en tant que coprésident du comité parité et égalité du, du CNRS, coprésidence que j'ai l'honneur de partager avec Martine Aknop. Euh, et je remercie euh, vivement Elisabeth et Mathieu de, de, de me faire cet honneur. Euh, et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la mission pour la place des femmes au CNRS. cest à c'est la première fois que j'ai l'occasion de souhaiter un anniversaire à une structure dont j'espère sincèrement qu'elle ne survivra pas aux 20 prochaines années, période pendant laquelle, ayant atteint ses objectifs, elle sera devenue totalement obsolète et inutile. Je n'ajoute rien. <rire> euh, on a déjà parlé, mais il y a le rapport social du CNRS 2020 qui vient tout juste de paraître. Euh, C'est un ensemble extraordinaire de données patiemment consolidées. Des fois, on peut se dire, oh, OK, les données au 31... Euh, décembre 2020, c'est dommage d'attendre euh, janvier 2022 pour les donner, pour, euh, oui, pour les rendre publiques. Euh, vu la qualité du document, je trouve que ce n'est pas si dommage que ça. Euh, on constate qu'il y a 32 363 agentes et agents au CNRS, dont 43 de femmes. Et euh, Antoine Petit a demandé en 2018 la mise en place d'un comité parité égalité ayant pour mission de faire des propositions... Au, comité enfin au collège de direction du CNRS, seule habilité à donner force exécutive aux propositions qu'il retient. Je vais donner quelques exemples de, de propositions faites par le comité parité égalité. Euh, ce n'est pas une liste exhaustive, certaines propositions sont encore en réflexion au sein du comité, d'autres sont encore étudiées par le, par le directoire, donc ce n'est absolument pas exhaustif. Une première proposition qui a été faite euh, concernait le recrutement et la promotion. Euh, précisément, le comité demandait que soient annoncés des objectifs quantitatifs sexués de recrutement et de promotion. Alors, on voit bien que pour ce qui concerne le recrutement, ce n'est pas tout à fait légal de le faire. Euh, au passage, ça dit quelque chose, c'est que... Euh, Quelque part, le comité okay, ne, ne peut pas ignorer les lois, mais peut pousser à les faire évoluer euh, parce qu'il n'a pas rôle de, de, de décision ou de, ou de mise en œuvre. Il est juste là pour faire des, des propositions qui ensuite peuvent être discutées à tous les niveaux. Pour ce qui concerne les promotions, Antoine Petit l'a dit, il a écrit aux sections du Comité national de la recherche scientifique, souhaiter que le CNRS se donne désormais comme objectif de promouvoir chaque année une proportion de femmes correspondant dans chaque institut à la proportion de femmes promouvables. Euh, on peut suivre la mise en œuvre de cette demande, justement dans les bilans sociaux, qui publient chaque année, euh, section par section, le, la proportion de, enfin, le nombre de femmes promouvables et le nombre de femmes euh, promues. Et on peut ainsi suivre la, la, la mise en place de cette recommandation, le message quand on regarde 2020 a l'air globalement euh, d'être bien passé. Quand je dis globalement, c'est que si on regarde section par section, c'est évidemment euh, pas homogène. Et je veux faire remarquer que si on regarde section par section, c'est sur des petits nombres. Donc, il faut regarder ça sur une échelle euh, de temps de, à mon avis, quelques années. Euh, autre proposition euh, qui a été mise en œuvre, c'est instaurer dans chaque section du CNRS un référent ou une référente parité, faisant et annonçant des statistiques sexuées en temps réel. Ça permet à chacun des comités, à chacune des sections, de s'assurer réellement du travail qu'ils sont en train de faire. Autre mesure inciter les femmes à postuler. En 2019, le PDG avait rédigé une lettre aux chercheuses du CNRS, dans le même genre d'idées, certains appels à projets de certains instituts sont rédigés au féminin générique. Bien sûr, il y a des critiques, bien sûr, ces actions sont critiques, enfin, il y a des critiques, mais elles peuvent être critiquées et elles sont critiquables, euh, mais lutter contre un phénomène social global passe aussi parfois par des encouragements individuels qui ne devraient pas être perçus comme des reproches déguisés. Je ne vais pas parler au nom du PTG, euh, d'autant qu'il n'est plus là, mais s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est celui de déguiser sa parole. Euh, donc, un encouragement euh, est un encouragement, c'est pas un reproche de ne pas faire quelque chose. Par ailleurs, les membres des jurys sont appelés à suivre une formation attirant leur attention sur les stéréotypes euh, de genre. Des exemples de telles formations ont été envoyés aux sections. La, la MPDF a développé, a, développé un, a développé un outil d'auto-formation Personnellement, je trouve très bien, je peux juste regretter, mais ils le sachent que je le dis souvent, euh, qu'il ne soit toujours pas accessible à l'ensemble des personnels référencés dans la Battelle Reseda. J'espère que euh, cela pourra rapidement être corrigé. Veiller à ce que la communication autour des recrutements soit neutre, on, on en a parlé avant cette table ronde, et euh, plus explicitement, il ne faut pas donner l'impression que le CNRS ne recrute que des hommes, en tout cas ne pourrait recruter que des hommes. C'est une attention euh, permanente et en réalité elle doit porter sur toutes euh, les actions de communication. Euh, c'est vraiment un effort collectif à faire, mais ça on, on en a parlé précédemment. Augmenter la proportion de femmes directrices d'unité. c'est un objectif du, du COP du CNRS, contrat objectif. Crois, performance. performance. Du mal avec ce mot. Euh, donc c'est un objectif du COP du CNRS. Actuellement, le taux de femmes parmi les directeurs et directrices d'unités est de 24%. Il était de 22% en 2019. Là encore, ça peut être suivi dans le rapport euh, euh, social du, du CNRS. Euh, c'est un enjeu dont doivent s'emparer toutes les communautés, que les directions d'instituts doivent promouvoir lors des dialogues objectifs ressources. Pour atteindre durablement cet objectif, il faut des procédures plus ouvertes de candidature à la fonction de direction d'unité, Antoine en a parlé, au moins dans les unités de taille suffisamment grande. Et par ailleurs, atteindre cet objectif passe par la question de ce qu'on évalue dans la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse, notamment en A pour ce qui concerne les directions d'unité. Il ne faut pas que la direction d'unité soit un frein, ni à l'évolution de la carrière, mais même pas à la production scientifique, en tout cas pas de façon durable. Euh, retour sur la communication le comité a préconisé que les manifestations scientifiques qui incluent. Enfin, qu'on ne communique, pardon, que sur les manifestations scientifiques qui incluent un nombre adéquat de femmes oratrices invitées. Le souvenir que j'ai, euh, Anne, tu, tu me rediras si j'ai un mauvais souvenir, c'est qu'on avait beaucoup discuté du terme adéquat. Il a parfois été jugé un peu prudent. Euh, bon, on aurait pu dire, euh, comparé avec le taux de femmes dans la discipline ou, ou je ne sais quoi. Les colloques, les conférences, quand même, ça touche des disciplines euh, très petites, des thématiques de discipline très euh, petites. Et ce que, ce que je veux dire, c'est que, c'est quand même délicat d'exclure des thématiques dans lesquelles il y aurait très, très, très peu de femmes de toute communication. Euh, et ce sur quoi je veux insister, c'est dans nos recommandations sur la rigueur nécessaire qu'on doit avoir. Et si ces recommandations deviennent injonctions, la rigueur, elle aussi, doit devenir euh, obligatoire. La partie en réalité importante de la recommandation, c'était la nécessité d'accompagner les demandes de communication d'un argumentaire parité. On peut entendre que les femmes soient peu représentées dans un colloque. Euh, on peut l'entendre, c'est-à-dire on peut entendre des arguments. En revanche, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que les organisateurs et organisatrices n'aient pas euh, réfléchi à euh, la question. Mon temps s'écoulant, je saute les trois quarts de ce que j'avais prévu de vous dire. Euh, voilà, voilà. Donc, pour conclure, je veux juste euh, indiquer que les questions de parité doivent être vues dans un cadre social plus large qui implique euh, toute la société. Il est d'usage de dire que la discipline la moins féminisée à l'université, c'est les mathématiques. Alors, c'est vrai au sens où la section 25 mathématiques est très peu féminisée. Je veux juste faire remarquer que cette section a perdu 20% de ses effectifs depuis 2000 et que euh, quand il y a une chute à ce point des effectifs en, en, dans une discipline scientifique, il n'est pas évident d'avoir des actions euh, vraiment euh, agissantes. Par ailleurs, et ça, ça concerne toutes les sciences, et je terminerai avec ça, euh, je veux faire remarquer que parmi les élèves de première générale, il y en a 68% qui étudient des mathématiques. Parmi les élèves de terminale générale, suivant la spécialité mathématique, il n'y en a plus que 37% et que la proportion de filles parmi les élèves au le terminal général ayant suivi la spécialité mathématique est de 39%. Quand on a ces chiffres-là, on se doute bien que, au moins dans les disciplines qui utilisent des mathématiques, ce n'est pas nécessairement que les mathématiques, on va avoir des soucis au CNRS à recruter plus de femmes qu'en ce moment. Et il faut donc se poser la question de quelle science on veut et quelle place on veut faire aux scientifiques. Dans la société, j'ai 56 secondes de retard, je euh, Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on, on, on voit bien, euh, bien que c'est plus ou moins facile de mettre en œuvre des, des, des recommandations. La spécificité de ce comité parité-égalité, c'est que le, vraiment, il a... Il a l'oreille, il, il est en contact direct, bon, pas quotidien, mais enfin en contact direct lorsqu'il le souhaite avec le PDG du CNRS. Donc, ça, c'est quand même vraiment fondamental. Et euh, ils sont représentés euh, les dix grands instituts. Alors, il y a un institut de mathématiques, il y a un institut de biologie, etc. Il y en a une dizaine comme ça. Il y en a un qui s'appelle l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, euh, CNRS qu'on appelle l'INS2I. Euh, qui euh, s'est doté d'une politique en son sein euh, pour mener des actions au sein de sa propre communauté. Et c'est ce que va nous présenter Anne Siegel, qui est au sein de cet institut directrice adjointe scientifique. Euh, ben, merci Mathieu, c'est bon pour le micro euh, Merci beaucoup Mathieu et puis euh, pour l'invitation à cette table ronde, je dois avouer que je suis un peu émue. Euh, donc, effectivement, euh, la demande de Mathieu était de, de faire un retour sur euh, une, une, une initiative qu'on a prise à l'INS2I qui a été de, de la création d'un réseau de référentes et référents parité dans les laboratoires. Et, euh, et un des points sur lequel Mathieu souhaitait que j'insiste, c'était comment l expérience, une expérience locale a pu finalement euh, motiver ce, cette création d'un réseau national. Donc, euh, je vais d'abord parler rapidement vu le temps de, de l'expérience locale, avant d'arriver euh, aux aspects nationaux. Euh, donc concrètement, qui je suis Moi, je suis chercheuse en bioinformatique, dans, dans le domaine des sciences de l'informatique et du numérique, euh, qui a la spécificité par rapport aux maths d'être une science extrêmement jeune, euh, à peu près aussi peu féminisée que les mathématiques, avec 17% de femmes en option NSI, en première. Donc on est dans, une, dans, un, dans un état encore plus important pour le futur, problème, problématique plus importante pour le futur. Et c'est une discipline qui est au cœur des évolutions de la société, associée à des enjeux de pouvoir et financiers assez importants, ce qui concrètement en fait donc une des moins féminisées du CNRS. Donc on est dans un espace qui n'est pas un espace de travail très simple. Et d'un point de vue personnel, en tant que chercheuse dans mon laboratoire à l'IRISA à Rennes, ben j'ai eu le privilège de créer, puis d'animer un groupe de travail parité dans ce laboratoire. C'était lié à différentes raisons et des motivations personnelles. Et suite à une proposition au conseil de laboratoire, on a créé un groupe de travail en 2017 euh, qui au début contenait 5 personnes et qui maintenant est devenue une commission pérenne constituée de 15 personnes, donc 15 membres euh, administratifs, euh, euh, chercheurs, hommes et femmes, et qui maintenant est dirigée et copilotée par Nicolas Marquet et Camille Moumet. Euh, du point de vue de cette expérience locale, on est parti du fait que le déficit d'égalité était multifactoriel. Et donc, on a choisi nos sujets d'intérêt en fonction de ce qui nous plaisait, de ce qui nous intéressait. Donc, on s'est focalisé sur ce qu'on avait envie de faire. Et puis, on a monté à partir de là des groupes de réflexion pour libérer la parole, euh, des événements internes pour mieux appréhender la complexité des enjeux, des quiz, de sensibilisation. Et il y a eu un moment clé qui, pour moi, a été le moment où différentes personnes, en particulier les chercheuses, ont pris conscience que leurs soucis en lien avec la parité n'étaient pas d'ordre individuel, mais vraiment d'ordre structurel et nécessitant des solutions collectives. C'est quelque chose qui a été mentionné dans une intervention précédente. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le vit. <rire> C'était un des points qui était important Et il a fallu cette démarche collective pour arriver à le comprendre en local. Et ça, pour moi, ça a été un point fondamental. Donc, à partir de là, on a été amené à construire des solutions par essai-erreur. Donc, euh, ma théorie, c'est en, en essayant, qu'on identifie le diable dans les détails et qu'on évolue. On a fait des diagnostics chiffrés récurrents. Et là, je dois... Mentionner Michel Basville, qui est déjà intervenu sur le chat et qui, qui, fait des données, qui produit des données absolument fabuleuses. Un programme de mentorat, des formations pour des collégiennes et des collégiens, et maintenant des enseignants. Euh, on a aussi beaucoup travaillé sur l'aménagement d'une salle d'allaitement. Ça, c'était un point qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de blocages. Euh, la détection et la prévention des situations de harcèlement. Donc euh, là aussi, c'est un programme piloté par Elisa Fromont euh, qui consiste à obliger toutes les personnes qui encadrent y compris les thèses, à suivre une formation au harcèlement. Donc, de 3 heures. Et ça marche. On le fait. Donc, ça prouve que c'est possible. Euh, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en étant très patient, en travaillant en groupe et en s'inscrivant dans la durée, et avec un soutien de la direction du laboratoire qui a été constant, on a pu faire bouger les lignes pour finalement constater que les regards ont évolué, que le laboratoire est devenu plus inclusif, et surtout que les recrutements et les promotions des femmes se sont améliorées, et au bout de 3 ans, quatre ans, il a fait 4 ans pour faire inverser la tendance. Donc ça, c'était une expérience locale, et euh, suite à cette expérience, j'ai été sollicitée par Ali Charara, le directeur de lins 2 i pour réfléchir à la mise en place d'une politique parité nationale dans les 41 laboratoires que nous sommes tutelles en informatique. Et euh, une des actions principales que nous avons mises en œuvre, ça a été de demander aux directeurs et aux directrices de laboratoire de nommer un ou une référente parité. C'est ce qu'avait fait Linsmi donc on s'en est fortement inspiré. Euh, c'était souvent une femme. Hein. Pour une fois, là, les femmes ont été majoritaires sur, ce, sur ces nominations. Et dans le but que ces référentes et ces référents puissent proposer et coordonner en local des actions adaptées au laboratoire. Toujours sur cet esprit qu'il y a trop de choses à faire, donc il faut choisir localement ce qu'il faut faire. Euh, pour inspirer ces politiques, parce que les référentes, aussi bien que les directeurs nous disaient, euh, les référentes et référents, et les directeurs et directrices, excusez-moi, <rire> nous expliquaient qu'en fait, ils avaient du mal à savoir comment aborder le sujet. Donc d'abord, on a constitué ce réseau. On a construit et mis à disposition un catalogue de bonnes pratiques qu'on avait trouvées comme étant intéressantes et qui sont à disposition sur le site de l'INSTZ. On a créé une liste de diffusion qui permet de partager les expériences et les idées. Puis on a organisé une année annuelle qui était en ligne, mais avec un très fort succès et vraiment un sentiment d'appartenance très fort pour échanger sur différents enjeux. Et au-dessus de tout ça, donc là c'était vraiment en termes de politique nationale, on a mis en place un appel annuel. Pour soutenir financièrement les demandes des laboratoires qui, fait, qui souhaitaient faire part, de leur, qui souhaitaient monter des politiques paritées. Donc c'était un appel très souple, puisque c'était trois pages maximum. Et on a eu exactement 17 demandes de soutien l'année dernière sur 40 laboratoires. Et cette année, 18 demandes. Donc c'est politique jeunes, mais ça veut dire quand même que la moitié des laboratoires ont répondu. Et les points marquants sur lesquels moi je voudrais insister, c'est le fait qu'entre l'année dernière et cette année, on a déjà vu une montée en puissance et en maturité des politiques parité des labos. Euh, L'année dernière, on a eu beaucoup de politiques d'amorçage. Et cette année, on sent de la, de la spécificité par laboratoire et de la, de la maturité. On a une diversité absolument incroyable d'approches envisagées dans les laboratoires. J'en parlerai un peu plus tard. Et donc, on sent que chaque labo identifie ses priorités en fonction du contexte local et cherche à les mettre en œuvre. Donc ça, c'était l'intuition dont je parlais au, débat, au départ, qui se confirme et puis euh, l'intérêt du partage d'expérience puisqu'on voit arriver des idées qui ont été proposées par des labos l'année dernière et valorisées dans les autres laboratoires. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est une... extrêmement gratifiant. Ça, Je dois le dire que c'est de voir qu'il y a une montée en puissance euh, et okay. ce partage. Euh, parmi les exemples marquants que je voudrais mentionner, euh, on a des travaux qui sont extrêmement originaux autour des diagnostics. Donc il y a des enquêtes internes avec des visions un petit peu SHS, ce qui venait dans les NS2I, des pas naturels qui sont en train d'arriver. Donc Je veux citer par exemple, donc il y a plusieurs labos qui, sont mis en, qui ont travaillé sur des enquêtes, soit avec des prestataires extérieurs, soit en s'appuyant sur des stagiaires d'autres disciplines, à Marseille, à Lyon ou à Grenoble. Et une phrase que j'avais envie de citer, c'est une phrase en disant bah, « on a lu les résultats de l'enquête en conseil de labo et ça a fait l'effet d'une bombe ». Donc il a fallu avoir un regard extérieur pour faire bouger les lignes. Il y a un gros investissement sur le mentorat au sein des sites, qui s'est déjà mis en place dans quatre laboratoires, euh, avec deux autres en cours. Euh, L'idée étant de déciloter l'ambiance le, dans les laboratoires et de partager les expériences. Donc, ça se passe à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Lille, euh, avec ensuite un impact sur les candidatures, en particulier pour les promotions. Et ce qui était fascinant, c'est que quand les femmes se sont mises à candidater, elles étaient promues. Donc, ça aussi, c'est un point important. Donc, le mentorat a eu cet, cet effet euh, de... Euh, L'envie de travailler sur l'inclusivité, donc il y a eu des chartes qui ont été votées en conseil de laboratoire, donc, par exemple celle de l'IRIF à l'Université de Paris est remarquable, et je la conseille à tout le monde. On a eu des retours sur Nice et sur Grenoble. Euh, certains des directeurs d'unités font maintenant systématiquement référence à leur charte. Donc, On sent que ça a été un travail très long, en particulier euh, sur certains labos, mais ça a permis d'avancer. Euh, beaucoup de travail autour de la mise en avant de la science féminine au sein des labos, donc avec des capsules vidéo en accord avec les délégations régionales d'ailleurs. Euh, travail du, avec les scolaires aussi en particulier et ce sont des contenus qu'on reprend et qu'on valorise, enfin, qu'on a l'intention de valoriser maintenant au national. Et euh, des points qui sont pour moi... Euh, oui, un appel très important à des formations. On a eu des formations sur le mentorat, sur le harcèlement, sur la parentalité, euh, maintenant, ça va être sur les recrutements au concours, donc il y a beaucoup de demandes de formation, toujours avec l'appui des délégations régionales. Euh, des idées un peu plus rigolotes, c'est la constitution de bibliothèques, qui ont été très appréciées, qui sont partagées, dans lesquelles il y a des groupes de lecture. Il y a des exposés qui sont faits, qui sont numérisés, qui sont mis à disposition, donc on voit la constitution de ressources et d'un catalogue de ressources à, à transmettre. Et puis, un point qui pour moi est important, c'est qu'on a des groupes de discussion qui ont été mis en place dans tous les laboratoires. Euh, souvent en, en 100% fil au démarrage, pour poser les bases de diagnostic et puis ensuite qui se sont, sont ouverts en mixité. Et clairement, ça a fait la différence pour comprendre les problèmes. Donc, l'enseignement pour moi, c'est qu'il y a une place pour une politique nationale par discipline. Parce que je pense que ce n'est pas, pas au national de diriger ce qui se passe dans les labos. Le message qu'on a passé au laboratoire, c'est qu'on ne voulait pas faire de micromanagement. Et le retour des laboratoires, c'est qu'il fallait qu'on en fasse. Donc, on s'est retrouvé un petit peu, un petit peu embêté. Et effectivement, euh, je dirais qu'on a quand même une place à trouver avec un coût qui n'est pas très important. Donc, en ordre de grandeur, on est autour de 5, 5 000 euros par laboratoire. Ce n'est pas monstrueux par rapport aux dotations qu'on donne actuellement. Euh, le rôle et le rôle de l'Institut s'avère extrêmement important pour légitimer l'action des référents et des référents vis-à-vis -vis des DU et entre eux, et labelliser leurs actions. Ce sont des idées que les personnes auraient pu mettre en œuvre toutes seules, mais le fait qu'on mette un soutien, ça, ça, ça donne de l'importance et il me reste 10 secondes, euh, qu'il y a une vraie demande de la part des référentes et des référents pour échanger sur leurs problématiques et qu'il faut respecter les spécificités locales. Donc dans les 6 secondes qu'il me reste à dire, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire, en particulier sur la formation, euh, la médiation scientifique, euh, la mise en place de packages pour le retour des congés de maternité, qui est une grosse demande qu'on a actuellement, et euh, pour les universitaires en particulier, et la sensibilisation au harcèlement, et donc pour moi, c'est vraiment une aventure passionnante, et je voudrais remercier toutes les référentes et référents qui m'écoutent, parce que c'est et elles et eux qui font le travail, et euh, par contre, il reste une vingtaine de laboratoires, y compris les plus prestigieux, qui sont souvent les moins féminisés, à convaincre de s'embarquer dans l'aventure, et ça va être un travail euh, cette année. Je vais un peu tranquillement. Non, mais un grand merci. Oui, oui, et en plus, merci de, de jouer le jeu. Hein. C'est jamais facile de tenir en 10 minutes. C'est oui. passionnant de voir que d'un côté... Ah oui, un, un petit mot juste. Le... Oui, juste un mot pour la com' de la BD. Donc, une initiative nationale soutenue par le CNRS a été d'éditer une BD, de construire, de faire une BD qu'on appelait les décodeuses du numérique qui a été envoyée à, à tous les lycées de France et qui est disponible en ligne ou que vous pouvez acheter. Et je pense que c'est une initiative qu'on pourrait aussi éventuellement discuter avec les autres instituts, mais c'est un travail extrêmement lourde, mais euh, extrêmement intéressante ouais. Oui, c'est passionnant de voir que d'un côté, il y a une initiative du PDG qui, euh, qui s'appuie enfin, sur les instituts, et de l'autre, il y a euh, bah, sûr, euh, un institut, mais, euh, un des dix instituts du CNRS, mais euh, c'est euh, le fruit d'une initiative locale qui a été, euh, qui a été nationalisée. Euh, donc euh, on voit que cette euh, pluralité d'actions... Et de thématiques. Elle s'appuie sur des modes de légitimation variés et on va continuer à explorer ce sujet. Alors, on va remercier Emmanuel et Anne. Si j'ai encore 10 secondes, je n'ai pas fait ça toute seule à DS2I, On a une cellule parité de chercheurs et d'administratifs. C'est grâce à eux aussi qu'on a lancé. Je non, non, un grand merci. On va, on, va, on va poursuivre justement cette diversité des, euh, des niveaux d'action et des, et, des, et des personnes impliquées et des thématiques euh, avec Ingrid Bonnet et Doris Plumio. Alors, vous voyez, en direct. Alors, on les remercie en plus parce qu'elles euh, elles ont bravé les transports malgré le Covid. Euh, donc In euh, Ingrid Bonnet qui est responsable RH en, euh, dans la délégation Occitanie-Ouest donc concrètement ça veut dire qu'elle est à Toulouse euh, et qui est correspondante égalité puisque la, la, euh, comme Elisabeth Colère l'a dit tout à l'heure la mission pour la place des femmes euh, euh, est au siège mais en fait il y a tout un réseau il y a euh, un ou parfois deux personnes qui sont correspondantes égalité euh, dans les délégations. Et Doris Flumio est aussi responsable RHL à Strasbourg. Et toutes les deux vont nous montrer euh, ben, deux gammes d'actions et, et, euh, et deux manières de, de s'approprier le sujet, puisque à chaque fois, ben, on l'a vu avec Anne, la question c'est de s'approprier les sujets. Euh, alors euh, peut-être, puisqu'elle est à côté de moi, on peut commencer par Doris. Très bien. Donc, effectivement, donc je suis effectivement correspondante égalité depuis le 1er septembre 2020. Alors, à la délégation Alsace, nous sommes deux. Donc, je suis assistée dans ma mission par euh, Cathy blanc ralbel qui est euh, une personne qui travaille dans, un, dans une unité SHS. Donc, elle est effectivement ingénieure de production et d'analyse des données et euh, des enquêtes. Donc, j'allais dire, nos deux profils se complètent parfaitement. J'ai un profil plus administratif et elle a effectivement un profil plus SHS. Alors, pourquoi je suis devenue corégale Tout simplement parce que les questions de l'égalité, dire, ça m'accompagne depuis, depuis que je peux le penser. Je vais dire ça comme ça, puisqu'en fait, pour la petite anecdote, en sixième, j'ai commencé à m'en exposer avec… Euh, j'allais dire le sexisme grammatical euh, de la langue française, hein, parce qu'il en sur le féminin, donc euh, je n'avais pas du tout digéré déjà à cette époque-là. Donc, je pense que ben, voilà, c'était tout naturellement. Donc, euh, quand la place s'est libérée à la délégation Alsace, je me suis dit, ben, c'est pour moi, je vais pouvoir m'engager, je vais pouvoir continuer à, à faire mon action euh, au niveau du CNRS. Donc, euh, voilà, j'ai fait ça. Donc, euh, alors, euh, quand j'ai quand été nommée, ben, je me suis dit, ben, finalement… Euh, euh, mettre en place une organisation ou une démarche, euh, j'allais dire, verticale, descendante, ça n'avait pas peu de sens pour moi, et qu'il fallait que j'aille au, au cœur des unités, là où, effectivement, on peut porter des projets, euh, j'allais dire, sur le terrain, et aussi euh, dans, dans des modalités participatives. Et c'est comme ça qu'on pourra effectivement faire bouger les choses, déjà prendre conscience et bouger les choses. Donc, effectivement, bah, pour moi, ça a été un, la création du réseau qui était important. Donc, effectivement, ben, ce réseau, aujourd'hui, existe. Alors, euh, vous l'avez dit, euh, nous sommes les Corégales. Alors, moi, je les ai appelés le réseau des référentes et des référents de la délégation Alsace. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 32 membres de ce réseau. Et alors, tous les, toutes les unités n'ont pas encore de représentants, mais j'allais dire, on y travaille. Et on va faire, effectivement, ben, avancer ça aussi. Mais euh, en fait, c'est aussi des personnes qui sont de tous bords. Il y a des chercheurs il euh, y a des chercheuses, il y a effectivement euh, des IT, il y a des personnels CNRS et il y a aussi des personnels universitaires, puisque bah, nous avons bien sûr une grande proportion d'unités mixtes. Et donc, là aussi, la représentativité des personnes universitaires est importante. Donc, euh, euh, alors, pour créer ce, ce réseau, j'avais besoin de directeurs d'unités. Alors, c'est vrai qu'en tant que RH, j'ai pu effectivement facilement aborder les directeurs et les directrices d'unités. Et j'ai lancé un appel tout simplement aux volontaires, à ceux qui étaient motivés par l'égalité homme-femme, femmes homme Et que ben, finalement, c'est eux qui ont fait remonter toutes les personnes qui étaient investies, qui voulaient s'investir dans cette démarche-là. Donc, euh, voilà. Donc, alors, nous avons commencé à travailler collectivement ensemble. Qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre Et donc, on a établi un plan euh, régional de, forma de formation, d'action pour que bah, nous sachions, dans les premières, dire, les, les premières démarches que nous allons entreprendre, qu qu'est-ce qu que nous allons faire dans les deux prochaines années. Donc, euh, nous avons d'abord mis en place un, un, une... une la première, en fait, ça, ce plan tourne autour de cinq axes. Et le premier axe, est effectivement l'axe qui correspond sur le diagnostic. Quelle est la situation dans nos laboratoires Est-ce que les personnes connaissent le dispositif du CNRS Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est vraiment de faire un diagnostic déjà dans le cadre des unités de la délégation. Ensuite, quelque chose d'important aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises euh, au courant de cet après-midi, c'est la communication sur l'engagement euh, du CNRS et des partenaires, euh, quelles, les dispositions qui sont mises en place, la mission pour la place des femmes, euh, le comité égalité, enfin voilà, euh, communiquer sur ce qui existe déjà au niveau des partenaires et du CNRS. Donc, euh, ensuite, c'était aussi l'évolution de quelque chose qui est prégnant dans les unités. Hein. C'est des documentations qui existent, les règlements intérieurs, euh, peut-être les, les livrets d'accueil, etc. Donc, d'autres démarches qui, qui peuvent être mises en œuvre au niveau de la documentation des choses qui existent déjà. Et aussi, alors, ça a aussi été dit plusieurs fois, c'est euh, la formation, euh, l'information et aussi euh, la sensibilisation des personnes. Donc, euh, pour par exemple, établir un plan de formation à destination de l'ensemble des personnels des unités, pour prévenir les violences sexistes et, et sexuelles, euh, pour euh, les biais de genre euh, dans le cadre du recrutement. Hein, tous les jours, euh, vous le savez, dans les unités, on recrute beaucoup. Et aussi, ben, la, de la promotion des carrières, ça aussi, c'est un élément déterminant, je pense, pour l'égalité femmes-hommes au CNRS. Alors, le cinquième axe, et le dernier, c'est aussi de participer à des appels de projets, par exemple, dans le cadre de qualité de vie au, de vie au travail hein, du, du CNRS, ou alors, effectivement, ben, de faire répondre à des appels, comme ça a été déjà le cas, euh, ben, du ministère et autres, pour pouvoir financer éventuellement d'autres événements, pour rendre visible aussi notre action. Euh, voilà, donc, alors les actions qu'on a fait entrepris, alors on a fait venir en début 2021 une, une exposition euh, archéo-sexisme, qui est, je trouve, vraiment très bien faite. Et donc, euh, on a aussi commencé à travailler sur une lettre de mission. Alors, pourquoi une lettre de mission, c'est important Déjà, ça crédibilise la personne, ça reconnaît effectivement la fonction au sein des unités. Donc, au niveau effectivement de, de tout ce qui est, euh, j'allais dire, de la reconnaissance de, de, de, du directeur d'unité, de la directrice d'unité, qu'il y a effectivement bah, quelqu'un qui s'occupe de cette question d'égalité. Donc, alors, en résumé, que prévoit cette lettre de mission Alors, euh, d'une part, c'est au niveau de l'unité. Donc, effectivement, euh, leur rôle, c'est de faire connaître et diffuser le plan d'action nationale du CNRS, hein, puisqu'il est quand même existant et il a, j'allais dire, euh, vraiment le mérite d'exister. Et plus largement, de, de, de, connaître, de faire connaître la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui est portée par le CNRS. Donc, un deuxième point, c'est de sensibiliser les personnes aux, aux, aux stéréotypes de genre et de discrimination euh, qui peuvent être présents dans tous les aspects euh, d'organisation et de fonctionnement d'une unité, hein, très clairement. Et euh, aux enjeux du harcèlement, des violences et sexuelles et sexistes, et de toutes les formes de discrimination. Donc de créer aussi une dynamique au sein d'unités euh, sur les thématiques qualités communiquer sans, sans, genre, sans biais, euh, sans stéréotypes, une, une charte peut-être de bonne conduite, etc. Être aussi, et ça c'est aussi quelque chose d'important, être le premier... Les, le premier point de contact quand il y a des personnes qui rencontrent des difficultés euh, et qui sont des ou, ou des témoins de discrimination, de d'harcèlement sexuel, euh, de bon, je vais dire d'harcèlement aussi euh, classique ou alors et et qu'ils ont aussi une mission de guider vers les bons interlocuteurs, mais qui sont euh, je vais dire le premier intervenant de proximité. Donc euh, voilà un petit peu et donc euh, leur mission c'est aussi au par euh, participer bien sûr au réseau. Hein, euh, participer aux réunions de formation, euh, aux réunions effectivement qui, qui sont organisées par, ben, par moi et par euh, Cathy, et ainsi que ben, partager les bonnes pratiques, parce qu'il y a des choses qui sont faites, ça a été présenté pour euh, effectivement les instituts, ben, de partager ces bonnes pratiques, et aussi de contribuer à la réalisation des actions de formation, euh, de sensibilisation sur les questions d'égalité euh, professionnelle et la lutte contre le sexisme ordinaire, et le harcèlement sexuel. Alors ça aussi, ça se fait avec nos partenaires. Nous, nous avons des partenaires universitaires, nous avons une CERN, Donc, nous travaillons aussi avec ces partenaires-là. Donc, ce que nous avons aussi déjà fait, c'est qu'en en fait, en tant que RH, ben, j'ai effectivement la possibilité de pouvoir adapter les formations que l'on propose euh, pour les encadrants, pour les euh, managers. Hein. Et on introduit maintenant d'office à cette question sur les professionnelle. professionnelles. Donc ça, ça a été mis en place et on a mis en place des formations spécifiques pour toute personne qui le souhaite sur les questions d'égalité, qu'ils soient encadrants ou alors un personnel sans encadrement. Donc ça aussi, ça a été mis en œuvre. Alors on a des projets, bien évidemment. Alors le projet en devenir, c'est de former les référents et les référents au recueil de la première parole parce que ça a été dit, ce n'est pas évident et il est nécessaire de former ces personnes à recevoir la première parole hein, dans, dans le cas de difficulté. Mais et aussi une communication euh, écrite, visuelle, sans biais pourrait aussi être une formation que nous allons mettre en œuvre. Ensuite, on a une présentation euh, mutualisée entre les unités pour communiquer lors d'une AG, parce qu'effectivement, on vu, hein, l'a vu, et ça a été d'ailleurs assez prégnant dans les questions, il y a un manque de communication et donc effectivement, de, de, de, lors des AG ou lors du conseil de laboratoire, de présenter les actions ce qui existe, les procédures, les dispositifs qui existent au CNRS. Alors, une enquête qui a comme objectif de faire un diagnostic, alors ça, c'est effectivement un gros projet, parce que ce n'est pas évident de constituer une enquête, d'aborder de, de, effectivement les questions de qualité de vie au travail, d'aborder les questions, est-ce que vous connaissez effectivement les dispositifs qui existent, quelles sont vos attentes par rapport aux référents, par rapport au cours égal. Donc, tout ça, c'est prévu dans cette enquête, et cette enquête, nous souhaiterons bien sûr que peut-être soit accessible à l'ensemble des personnels du UMR. Donc, on travaille aussi avec nos partenaires, une universitaire. Donc, on a aussi pris contact déjà avec la CEA, alors que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la collectivité européenne d'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg, alors pour une action plus grand public, pour peut-être effectivement mettre en l'honneur les femmes au service de la sous le titre qui pourra être donné à ce moment-là. Voilà, j'en profite pour avoir encore deux, trois minutes. Euh, pour saluer le travail qui est réalisé, euh, j'en ai vu certains de, de, dans les questions, euh, de, de saluer le travail qui est fait par les groupes de travail dans le cadre de ce réseau. Euh, ils se sont vraiment impliqués et c'est vraiment eux les ambassadeurs et les ambassadrices au niveau des unités. Donc je tiens vraiment à saluer leur travail. Voilà, merci. Un grand merci Doris, l'engagement ce n'est pas seulement celui des, des personnes dont tu viens de parler en labo, c'est aussi le tien visiblement euh, et, et on voit à quel point aussi les personnes qui s'engagent ça, ça leur tient à cœur et ça c'est enfin, vraiment important quoi, parce que ce n'est pas toujours suffisamment valorisé, as, tu as parlé de, de l'importance des, des des lettres de mission euh, et euh, voilà le simple fait qu'une personne existe au sein du labo, ce n'est pas toujours bien identifié. Donc, il euh, y a tout ce travail d'information euh, qui est fait patiemment euh, au long cours et qui est, qui est vraiment, euh, vraiment fondamental. Euh, avant de passer de la parole à, à Ingrid, je voudrais juste rappeler que, euh, ben, en fait, euh, Ingrid, c'est un peu notre boîte à idées, euh, même si euh, la, la MPDF, on est, on est au siège et... Euh, près du Saint-Dessin, euh, en fait, il y a souvent des idées qui viennent du local et qui viennent pas de nous. Euh, et notamment, il y en a souvent qui viennent de Toulouse euh, à travers Ingrid. Euh, et c'est le cas, des euh, le, le premier réseau de référents et référentes en, en unité, c'était euh, c'était à Toulouse qu'il a été mis en place par Ingrid. Euh, donc, tout ça pour dire qu'elle ne va pas parler de l'ensemble des actions euh, qu'elle a mises en place depuis plusieurs années. Euh, mais... Euh, je pense qu'elle va mettre l'accent sur, sur une thématique en particulier. Je te laisse la parole, Ingrid. Merci beaucoup, Mathieu. Merci euh, à la mission pour la place des femmes pour euh, cette invitation. Et euh, en tout premier lieu, je vais me présenter. Donc, je suis euh, responsable ressources humaines et je suis aussi référente régionale pour ma circonscription. Euh, je ne vais pas euh, faire l'impasse sur... Euh, sur mon réseau, parce que là, ce n'est pas possible. Ils sont certainement, euh, ils nous écoutent. Et donc, je les salue au passage. Je les remercie pour, pour leur engagement au cœur des unités. Et, et maintenant, je vais me plonger dans le sujet qui va, qui va nous intéresser, tout en rappelant que voilà je suis référente régionale depuis 2014 et que le sujet que je vais vous décrire s'inscrit dans le plan euh, régionale Égalité, qui lui-même fait référence au plan national mis en place par euh, le CNRS. Euh, je suis tombée dans l'égalité de manière un petit peu différente de Doris, puisque j'ai ai historiquement aidé à la rédaction d'une thèse euh, qui portait sur le viol dans l'heptamiron de Marguerite de Navarre. Donc, rien à voir avec aujourd'hui, puisqu'on se projette encore plus dans le passé, il n'empêche que les problématiques de l'époque et celles d'aujourd'hui, par certains côtés, peuvent se retrouver au niveau international. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça sera la parentalité. Un sujet qui a été effleuré par notre président tout à l'heure et qui a été repris aussi à travers plusieurs interventions. La délégation régionale occitanie-ouest depuis 2019 a établi une feuille de route de la parentalité parce que euh, permettre aux parents de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle est aujourd'hui un enjeu majeur euh, pour, euh, pour nous. En effet, euh, arriver à concilier les temps professionnels et personnels sont des éléments qui contribuent vraiment au bien-être des personnes, mais euh, qui vont aussi euh, contribuer à l'attractivité euh, et à, à l'engagement sur un plus long terme. Donc tous ces, ces éléments-là sont importants, mais également euh, le fait que euh, prendre en compte la parentabilité, c'est aussi euh, s'occuper de l'égalité professionnelle entre les, les femmes et les hommes, puisque la charge euh, familiale représentant les responsabilités euh, familiales entre parfois en conflit avec l'engagement professionnel, et on le sait tous, à travers les temps, euh, temps d'organisation du travail, mais aussi euh, voilà, des réunions tardives, les heures supplémentaires parfois, euh, la question de l'allaitement, il <rire> en a été question tout à l'heure, euh, et, euh, et également la, le fait que le collectif, euh, parfois, euh, pose une question qui est celle de l'acceptabilité par rapport à la, à la situation de parents. Donc là, il n'est plus question de, de femmes seulement, il est aussi question d'hommes finalement puisque les hommes ont la même interrogation en matière de parentalité. Et là, on se retrouve autour d'une table, enfin, pas forcément une table d'ailleurs, mais en tout cas, on peut discuter de ces choses-là euh, d'une manière euh, très constructive. Euh, et puis, au-delà de, de du genre, euh, à travers la recherche de dynamiques structurelles au sein de nos collectifs, euh, dans ce domaine de la parentalité, on va euh, retrouver un équilibre de vie professionnelle, euh, qui va pouvoir bénéficier à la fois aux agents parents, mais aussi à ceux qui ne sont pas parents, puisque finalement, c'est un collectif de travail qui est ensemble. Donc, pourquoi une feuille de route parentalité Parce qu'à la base, on a constaté concrètement sur le terrain de la souffrance en lien avec la parentalité. Euh, une grossesse qui arrive, un enfant qui arrive, une situation familiale qui évolue, une séparation, euh, ou, euh, ou même un, des enfants supplémentaires. Chaque situation est différente, mais il y a forcément un impact dans les équilibres de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et la façon dont le collectif, dont la hiérarchie va gérer la situation va donner ou pas une opportunité en termes d'égalité euh, femmes-hommes. Euh, donc, le, le premier niveau, ça a été vraiment de dire, mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ces personnes dans ces situations. Euh, des papas seuls, par exemple, célibataires, euh, des, des, des personnes qui adoptent, voilà, qui sont dans des situations particulières, euh, c'est vraiment autant de, de situations particulières qui doivent être absorbées pour rétablir un certain équilibre, à la fois pour travailler tous les jours, mais aussi pour se projeter dans la carrière. Donc, euh, bah depuis 2017, en 19 plutôt, en collaboration avec Adop Métis, on a, euh, dans un premier temps, mis en place une journée de la parentalité, qui est une, une journée annuelle, euh, qui se déroule donc euh, maintenant depuis cette date-là, cette année-là, et euh, qui a donné lieu en 2021 à une, à une journée euh, organisée en partenariat avec les établissements du site, ce qui a permis d'enrichir et de donner, une, on va dire, une, une vision transverse à cette problématique, et de constater qu'on avait les mêmes partout, et que surtout, quand on travaillait dans les mêmes laboratoires, forcément, à un moment donné, la question de la parentalité ne pouvait pas se concevoir sans euh, en étant détachée euh, de l'ensemble des, des tutelles, finalement. Donc, euh, un travail a été fait avec euh, l'Inserm et l'Inrae sur, euh, sur le site de Toulouse. Et euh, en parallèle on a mis en place ce qu'on appelle un accompagnement de la parentalité, qui est en fait un travail pluridisciplinaire au niveau de la délégation qui engage la médecine de prévention, la médecine du travail plutôt maintenant, ainsi que euh, donc le service RH, euh, mais aussi les unités euh, pour accompagner euh, les situations. Donc, il y a une offre de service de la délégation qui est faite euh, auprès des agents, euh, pas tous les agents, pour l'instant l'affichage n'est pas encore euh, complètement partagé je pense, mais auprès des personnes qui rentrent en parentalité puisque le service RH a l'information et euh, à partir de là, euh, des entretiens peuvent être euh, menés. Donc ça va, euh, ça va concerner des, des situations vraiment très diverses. Par exemple, on peut avoir euh, des jeunes femmes qui ont des problèmes d'organisation euh, dans l'état de santé qu'elles vivent du fait de leur grossesse, des chercheuses qui ont des inquiétudes sur est-ce que je vais pouvoir continuer à publier ou pas, euh, ou quel est le regard de mes collègues sur le fait que je ne peux plus travailler comme avant. Euh, voilà, des, des, des problématiques qu'il nous faut accompagner à la fois dans une, euh, un aspect social, un aspect médical, mais aussi un aspect euh, dans l'unité, dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe et comment cette personne va pouvoir finalement vivre cette situation de la meilleure façon qui soit, et finalement se projeter. Et on est un petit peu dans la compensation, euh, voilà, d'une situation qui est euh, finalement difficile. Euh, à travers euh, l'accompagnement, euh, cet accompagnement, et pour euh, le compléter, il y a eu une sensibilisation des, des directeurs et directrices d'unités. Euh, des managers, euh, mais aussi euh, du réseau des correspondantes et correspondantes égalité. Donc, ça signifie qu'on essaye à tous les niveaux de bien mobiliser autour de la question de la parentalité, les questions qui peuvent se poser, euh, pour petit à petit arriver à un traitement, à une acceptation sociétale aussi, hein, quelque part, c'est ça, euh, de, de la problématique. En si on veut se projeter un petit peu plus, donc en 2022, euh, il est prévu d'organiser de, des rendez-vous de la parentalité au niveau régional, euh, toujours dans un contexte inter-établissement, euh, pour euh, sensibiliser et agir le plus concrètement possible sur euh, le développement euh, de l'égalité femmes-hommes à travers les situations euh, de la parentalité. Donc ça signifie par exemple, un rendez-vous sur la mobilité parentalité et mobilité comment est-ce que je peux demain envisager euh, une mobilité euh, à internationale en Europe etc et quelles sont les problématiques posées comment je peux me faire aider quels sont les outils voilà accompagner la parentalité ça va donner des outils euh, le rôle par exemple du manager dans la gestion euh, de la situation de parentalité au sein de son équipe euh, la question de la monoparentalité ou de la garde alternée euh, et euh, des aidants. Et puis, euh, les responsabilités professionnelles. Euh, comment, Quels sont les leviers et les freins euh, lorsqu'on est parent en termes de responsabilités professionnelles Donc ça, ce sont les, les projets 2022 et euh, ce, ces rendez-vous donneront lieu à des, des micro-learnings qui seront partagés au niveau des laboratoires pour permettre une, une sensibilisation euh, approfondie sur ces sujets-là, en, en, en communiquant aussi sur les, les règles, les droits des agents, qu'ils en aient connaissance, parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est un petit peu basique, mais, mais c'est important. Euh, des droits, euh, on va dire, aussi sociaux, puisque l'accompagnement passe aussi par euh, tout ce qui est social. Et, et enfin, également, la création d'une interface partagée qui serait une ressource que les parents pourraient consulter pour, pour pouvoir se faire aider, se faire être orientés de la manière la, la plus adaptée possible. Ingrid, je vais devoir te couper là. Il n'y a pas de souci, j'avais fini sur la parentalité. Ah, mais c'est parfait. Parce que c'était vraiment important de t'entendre là-dessus, parce que vraiment là-dessus, tu as impulsé des choses dont on s'est inspiré, notamment pour les inscrire dans le but de les, de les étendre, de les propager. Le, le plan d'action national du CNRS, donc, dont la, la PDF a été la, la cheville ouvrière. Euh, ce n'est pas que nous qui l'avons conçue. En fait, on a, on a beaucoup puisé dans des exemples locaux, euh, dont, dont celui-ci. Mais c'est vraiment, euh, on voit à travers ne serait-ce que deux régions, et il y en a encore d'autres, et ce serait d'autres sons de cloche, d'autres manières de présenter les choses. Euh, on voit une diversité de s'approprier les sujets et de, de, de mettre le curseur sur des des thématiques, c'était un peu ce qu'on avait entendu avec, avec Anne Siegel aussi, c'est que d'un endroit à l'autre, les thèmes qui émergent en priorité ne sont pas, sont pas toujours les mêmes. Et je pense que c'est ce qu'on va voir aussi, enfin je sais en fait, que c'est ce qu'on va voir aussi euh, en entendant des témoignages. Voilà, donc on, on continue à s'approcher au plus près de, des collectifs de travail. On va entendre maintenant deux, deux référentes dans leur... Euh, dans leur unité au sens du, au sens du CNRS. Euh, alors souvent, on parle plutôt de laboratoire, hein, c'est le grand public. Euh, donc, je propose maintenant à Aurore, Bérezia et Coralie Bompard de nous rejoindre. Et puis, évidemment, après, il y aura une phase d'échange et de, de questions où, où les six oratrices et, et orateurs, mais on, on essaiera, on essaiera de, de, tenir le, de tenir le temps. Merci à vous. Alors, je vais continuer à, à suivre l'ordre inscrit sur le papier. Euh, voilà, comme ça, il n'y a pas de pas de d'ordre préférentiel. Euh, et euh, donc on, euh, vous avez vu, on part du national au régional, puis au, au local, et Aurore Beresia, donc, euh, elle qui est, qui est ingénieure, on, on a dit qu'on euh, voulait mettre les, les IT, hein, euh, ingénieure et technicienne, à, à, à l'honneur aussi. Elle, elle est, elle, est, elle est correspondante ou référente égalité dans une unité qui est, qui est située à Lyon, c'est bien ça euh, euh, l'unité Isoma, euh, histoire et source des mondes antiques, et vous verrez qu'il y aura des échos avec quelque chose dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure. Alors bonjour, alors je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc je suis correspondante égalité depuis deux ans, donc depuis début 2020, avec Florence Garanvois. Donc nous sommes deux sur l'unité, elle est maîtresse de conférence et moi je suis donc, je trouve ça très bien qu'aujourd'hui, on parle autant de les ITA, parce que parfois, on se sent peut-être un peu de côté. Donc, je trouve ça super qu'on qu soit, qu soit là aussi. Euh, donc, nous avons répondu à un appel de, à candidature de la direction du laboratoire pour devenir correspondante. Et ensuite, ça a été validé en conseil de laboratoire. Euh, donc, nous avons la chance d'avoir une direction qui soutient, qui valorise ce, ce rôle. Et je pense que c'est indispensable pour pouvoir mettre, mettre en place des actions. Donc, nous avons régulièrement des... Des points lors des assemblées générales, lors des conseils de labo, nous intervenons et nous sommes présentés. Donc je pense qu'on est bien identifié quand même au sein du laboratoire et auprès de, auprès de ses membres. Euh, nous avons également une page sur le site internet euh, du laboratoire où nous mettons des articles, des liens. Nous avons une rubrique aussi dans la newsletter. Voilà, je pense qu'on est quand même bien identifié, mais c'est vraiment, euh, euh, j'insiste là-dessus parce que je pense que l'impulsion de la direction du laboratoire est, est primordiale pour ça. Euh, fin 2021, nous avons eu une action un peu plus importante, dont nous avons déjà parlé ici, qui est l'exposition archeo-sexisme, qui est une exposition basée sur des témoignages sur le sexisme en archéologie, et principalement sur des chantiers de fouilles. Donc, Notre laboratoire est spécialiste d'archéologie en Méditerranée et au Proche-Orient, donc ça nous paraissait assez légitime de, de faire venir cette exposition à Lyon, en tout cas à l'Université Lyon 2. Donc, euh, voilà, cette, cette exposition est intervenue sur les deux campus de, de Lyon 2, avec le soutien de, de l'université et du CNRS. D'ailleurs, je remercie euh, Yuna Guetta et Miroslava Ménard qui ont soutenu cette action. Euh, et donc, ça, ça a été assez très, très précieux. Euh, donc, dans, en plus de cette, euh, de cette exposition, nous avons souhaité euh, organiser une matinée de sensibilisation. On s'est dit, puisque l'expo est là, euh, il faut qu'on en profite pour ouvrir un petit peu le débat. Et c'est ce qu'on a fait en faisant venir donc les créatrices de l'exposition et en réunissant toutes les, toutes les personnes en charge des dispositifs d'accompagnement dans nos tutelles, donc au niveau médical, au niveau juridique. Et ça a permis d'avoir une approche vraiment globale de ce qui se fait pour aider les personnes qui sont victimes de VSS. Violence sexiste et sexuelle. Oui, pardon. Voilà, parce que c'était effectivement, on pouvait faire le constat qu'il y avait du sexisme en archéologie comme ailleurs, hein. mais que faire pour, pour aider les personnes qui en sont victimes Et pour nous, c'était important de pouvoir réunir tous nos établissements, parce que c'est, je pense, la difficulté aussi des correspondants d'être dans des laboratoires multitutelles. Donc là, c'était intéressant aussi pour nous d'avoir cette vision plus générale de tous les dispositifs proposés pour nos collègues. Voilà. Il y, avait, euh, il y avait une question aussi dont on avait parlé, c'était la, la manière dont, euh, dont l'une et l'autre vous êtes euh, devenue euh, référente euh, égalité dans, dans votre unité, la manière dont ça s'est passé, ce qu'on euh, s'était aperçu en discutant euh, à Troyes, que euh, ce n'était pas le même processus, et notamment c'était pas la même manière de vous euh, euh, d'être légitimé dans votre rôle. Est-ce qu'Aurore, c'est possible d'approfondir un petit peu là-dessus oui, c'est que on a répondu à un appel à candidature, donc on a pu se porter volontaire pour être correspondante. Ensuite, ça a été validé et approuvé par le conseil de laboratoire, donc avec une lettre de cadrage qui a vraiment légitimé le, cette position-là. Et on a pu être présenté en Assemblée générale. Et c'est vraiment primordial, parce que c'est le moment où tous les membres du laboratoire sont là, ils peuvent nous voir et nous identifier vraiment. Donc ça, c'était aussi essentiel pour pouvoir démarrer des actions au sein du laboratoire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un soutien fort de la direction du Labo et de tout de suite visibiliser votre rôle à toutes les deux, c'est ça Oui, tout à fait. Et ça, c'est primordial, je pense, vraiment primordial. Cette question de la légitimité, on l'a déjà entendu depuis tout à l'heure et effectivement, ça semblait un aspect vraiment très important. Est-ce que c'est -ce est possible de redire un, un petit mot sur le, le, le contenu de, ce, de cette exposition archéo-sexisme pour que des, des gens qui ne sont pas en archéologie ou qui, qui n'en ont pas entendu parler, se représentent un petit peu en, en quoi elle consiste Alors, En fait, c'est une exposition qui a été créée par l'association archéoéthique et le projet peita euh, Donc, elles ont récolté des, des témoignages sur le sexisme en archéologie et en ont fait des panneaux illustrés par des artistes et donc, c'est une exposition itinérante euh, qui, qui voyage en France et à l'international et qui est, très, qui est un merveilleux outil de, de sensibilisation euh, voilà, avec, les, avec des illustrations parfois un peu euh, choquantes mais justement qui interpelle et qui, euh, qui ouvre le débat aussi sur des situations euh, qui peuvent avoir lieu sur des chantiers de fouilles, donc de la, du travail genré des tâches à d'autres situations un peu plus, euh, plus graves hein, mais qui abordent quand même tous les domaines du sexisme en archéologie. Oui, parce que chaque, chaque panneau, en fait, est, euh, est parti d'une situation qui a vraiment été rapportée voilà, et tirée d'un un témoignage. témoignage hein. avec ouais. une illustration. Ah, Il ouais. ouais. euh, euh, y aura moyen de, de, de réagir aussi à des questions euh, après euh, Aurore, parce que le, les autres ont parlé plus longtemps, mais je me sens gênée. <rire> <rire> mais euh, peut-être qu'en en entendant, en entendant Coralie, peut-être que vous... Je souhaiterais rajouter des choses aussi. Or, Coralie, euh, vous, euh, donc, euh, chargée de recherche, donc pour des gens qui ne sont pas familiers de la recherche ou familière, ça veut dire chercheuse euh, euh, en biologie. Euh, dans les Hauts-de-France, euh, et correspondante égalité, donc dans une unité euh, qui s'appelle euh, Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle, UGSF, dans les Hauts-de-France, autre région où il se passe où il se passe beaucoup de choses. Enfin, de toute façon, il se passe de plus en plus de choses dans les régions. Euh, C'est ni la même manière d'arriver dans la fonction, ni exactement les mêmes actions qui ont été mises en place. Euh, euh, bon, bon, on on vous chacun, écoute. Chacun son style. Bon, je, je vais me présenter Donc, je m'appelle Coralie Bompard, euh, Je suis, comme Mathieu l'a dit, je travaille donc à avesnes dasc dans un laboratoire où il y a deux tutelles, l'Université de Lille et le CNRS. Donc, je suis corégale au niveau de, de, de ce laboratoire, donc correspondante égalité. Je suis aussi correspondante qualité de vie au travail. Euh, donc, euh, vous verrez, dans, dans nos projets, on n'a pas réussi à dissocier les deux. Euh, donc, on essaie de... Il y a pas mal d'interactions inter, entre les deux. Et j'avoue que ça nous a permis aussi de recevoir, dans nos actions de la part des membres du laboratoire, de recevoir un accueil un peu plus favorable quand on mettait ça un peu plus sur la QVT. Parce que quand on, quand on attaque les gens de front un peu sur, le, sur la parité, il y a souvent une réaction un peu épidermique de certains, ou certaines même, euh, beaucoup certaines souvent, et, euh, et donc, ça, on a joué un peu là-dessus pour, pour l'action que, que je vais vous, vous présenter après. Alors, moi, je suis… Euh, donc, on a, on a changé de, de direction en janvier 2020. On a un nouveau directeur et, euh, qui, est, qui est assez… très sensible, je veux dire, à, à toutes ces notions d'égalité, de, de qualité de vie euh, au travail et euh, qui, a sou, qui a souhaité euh, mettre en place des acteurs au niveau du laboratoire… Euh, sur ce, ce projet-là et qui m'a demandé, à ce titre, d'être membre du, du comité de direction euh, du laboratoire, donc qui est, qui est très paritaire, hein, c'est un membre de, du de, de comité de direction où il y a euh, euh, deux hommes, deux femmes, euh, deux rangs A, un rang B, euh, unité ITA, euh, des CNRS, des universités, donc pour avoir un peu cette... Euh... Et donc, euh, c'est donc moi qui suis allée un peu le trouver au départ en lui disant avec les chiffres, donc le rapport à, euh, du CNRS euh, dont, dont nous a parlé euh, Emmanuel tout à l'heure et en lui disant c'est juste pas possible, il faut qu'on regarde ce que ça donne au niveau du labo bah, ça donnait pas mieux euh, donc, <rire> ni mieux ni moins bien et, euh, et on a trouvé que c'était pas du tout satisfaisant donc on était super à, en se disant on va faire des trucs, on va faire des trucs, on va faire des trucs et puis on, on s'est dit il faut quand même un petit peu qu'on se canalise pour arriver à, à faire des à voir quels sont les besoins et donc nous tout de suite c'est apparu euh, la nécessité de, de faire un état des lieux en local sur les bon moi je m'étais beaucoup doc documenté sur la, sur, la, sur la question c'est un sujet qui, qui m'intéresse et, et me passionne depuis de, de très très nombreuses années c'est aussi pour ça que on m'a proposé la mission et euh, et on s'est dit, bon, il y a plein de choses, tout, tout ce qui est sociétal, on ne va pas pouvoir y toucher. Donc, faut, faut, si on veut avoir des leviers pour agir en laboratoire, et, il, il, faut, il faut identifier les besoins et potentiellement de demander aux gens de proposer aussi des solutions qui leur paraîtraient acceptables. Alors, nous, bah, nous on, est, on est chercheurs, hein, on n'est pas, pas RH, il y a plein de notions qu'on n'a pas. Donc, pour faire ça et pour éviter de faire des bêtises aussi, parce que c'est un métier, euh, on a été voir nos collègues sociologues. Euh, en leur disant, voilà, on leur a présenté notre projet et on leur a dit, on aimerait bien faire un état des lieux, on aimerait bien faire un questionnaire, en fait, euh, qu'on distribuerait, euh, enfin, qui, euh, en ligne, de préférence, anonyme, euh, qui recouvrerait plein d'aspects, plein euh, donc, large, large aspect euh, QVT euh, et égalité euh, femmes-hommes, euh, pour, pour essayer de de vraiment pouvoir avancer et trouver des pistes, des pistes de travail dans nos compétences. Donc, l'intérêt de, de faire appel à, à des sociologues, alors, ils ont mis on a eu un accueil super, le hasard des rencontres, des journées portes ouvertes à l'université, ont fait qu'on est tombé sur la bonne personne qui a mis à notre disposition. Euh, sa promo était responsable du, du master euh, euh, enquête numérique et statistiques publiques. Donc, il a mis à notre disposition, comme on avait là, on est 120, plus de 100 au laboratoire, ça faisait un bon objet d'étude. Il a mis à notre disposition toute sa promo de Master 2 et on a fait l'objet de, de, de cette étude. Donc, déjà, l'intérêt de faire appel à ces personnes, c'est que, un, ben, c'est leur métier et deux, ça nous permettait de, de garantir un anonymat absolument indispensable pour pour avoir des réponses sincères et une adhésion des membres du laboratoire. Donc, du coup, on a participé à la création du questionnaire, mais on n'a pas recueilli les réponses et on ne les a pas traitées. Et en fait, ils nous ont, on a invité toute la promo à faire la restitution de cette analyse lors d'un séminaire de laboratoire qui a été prolongé par un moment de convivialité pour que les gens puissent interagir avec. Alors, on était très contents parce qu'on a recueilli une très bonne adhésion. Il y a 68 on n'y croyait pas, des personnels du laboratoire. Alors, on l'a adressé à tout le monde. Hein. Je crois qu'il fallait avoir, être dans le labo depuis un mois au moins. Donc, euh, étudiants, ITA, post-doc, chercheurs, chercheuses, euh, managers, etc. etc. Tout, le monde, tout le monde a été sollicité. Donc, on a eu une, so une centaine de réponses donc, euh, de, de, quoi, de quoi pouvoir travailler. Et donc là, bon, comme on est dans la mission pour la place des femmes, donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont ça nous a permis d'avancer sur la, la carrière des femmes. Alors déjà, à l'analyse des résultats, j'avoue que, voilà, on, il y a des choses qui, ont, qui, ont vraiment, qui nous ont interpellé. Hein, déjà qu'il y avait quand même une femme sur trois qui pensait avoir subi des, des différences de, de, de traitement. On a trouvé ça énorme, euh, dont 73% qui avaient subi des discriminations, qui pensaient avoir subi des discriminations liées au fait que c'était des femmes. Et, euh, et ça, ça m'a. Une autre donnée qui m'a beaucoup inter, interpellée en tant que chercheur en termes de, de valorisation des dossiers. Et que quand, Donc on, a demandé, on avait demandé aux femmes, est-ce que vous avez réussi à résoudre ces problématiques et comment Alors, euh, sur les femmes, il n'y en a aucune qui a réussi à résoudre ces problématiques en, en discutant avec son responsable hiérarchique. Aucune, zéro, alors qu'il y avait la totalité des hommes qui avaient résolu leurs problèmes de cette façon-là. Et ça ça, ça, ça, ça nous a donné des pistes d'amélioration, évidemment. Et surtout, encore quelque chose qui nous a vraiment interpellé, c'est que pratiquement la moitié des femmes qui avaient eu des problèmes, les avaient résolus en changeant d'équipe, de labo, de mission, euh, etc., donc, Et ça, toutes catégories confondues, hein, ITA, postdoc, euh, on, on avait groupé ça avec le cursus universitaire, chercheuse, chercheur, il y avait beaucoup de femmes, évidemment. Et ça, ben, ça crée des trous énormes dans les dossiers de carrière. Et, euh, et en plus, bon, quand vous changez comme ça d'équipe, il faut tout recommencer, donc ça prend du temps. Et sur l'aspect psychologique, c'est aussi très compliqué de, de redémarrer dans une, dans une dynamique porteuse. Euh, donc ça, ça nous a donné une piste de travail. Et une deuxième piste de travail qu'on a eu, c'est sur les avancements de carrière. Où là, sans surprise, bah, euh, les hommes postulent plus et réussissent plus. Enfin, moi, chez nous, hein, chez nous. Les femmes se sentent moins légitimes à postuler. Mais quelque chose qui nous a aidé 58% auraient postulé si elles avaient reçu de l'aide ou un soutien pour, euh, pour remplir les dossiers, pour, ou même ne serait-ce que petit euh, encouragement à, à démarrer ça. Donc, on a décidé de proposer à l'issue de ça. Bon, alors, à partir de ce questionnaire qui était large, on a eu plein, plein, plein d'actions euh, qu'on a souhaité développer. Avec le Covid, on, on a dû un petit peu nous réfréner. Nous... Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, plein de choses qu'on n'a pas pu faire, mais sur la gestion des carrières des femmes, donc, euh, ben, on s'est formé euh, à deux, donc le, le, le DU et... Et moi-même, on, on a fait pas mal de formations sur la, sur la, la gestion des risques psychosociaux, des conflits, euh, du leadership et du genre. Alors, les formations corégales aussi qui sont organisées par nos deux corégales de la délégation euh, des Hauts-de-France qui sont, qui sont super actifs, euh, Maxime Flamand et, et Stéphanie Barbet, donc ils sont, qui nous ont beaucoup aidés dans toutes ces démarches. Hein, C'est vraiment un soutien. Donc, sur les évaluations non discriminantes et surtout, on a beaucoup bossé pour savoir comment ça fonctionnait les concours sur les, les différentes tutelles, comment est-ce qu'on analysait des dossiers, ce qu'il fallait mettre dedans, etc. etc. Euh, tout ça pour proposer euh, un accompagnement individuel de valorisation de carrière pour, pour les gens qui, qui estimaient en avoir besoin. C'est une majorité des femmes, mais il y a aussi des hommes, hein, donc on n'est pas, pas de discrimination de, de ce côté-là. Donc, on a nommé plusieurs référents au labo pour des aides à rédaction des dossiers. En utilisant les compétences, on s'est rendu compte que dans le labo, on avait des gens qui avaient été au CNRS, qui étaient dans les commissions de l'université, plein d'autres qui avaient des connaissances qu'on n'exploitait pas forcément. Donc, on les a mis à contribution. Euh, donc, on a, aidé des, on a sollicité les gens pour qu'ils postulent, surtout les, les, les femmes. On a... On les a aidés aussi. Le problème avec les, les candidatures féminines, c'est que euh, les dossiers sont super mêles parce qu'en fait, euh, euh, comment dire, on a eu des cas où on remplissait plein de, de fonctions euh, collectives, en fait, mais c'était tellement normal que se disait, Bah Non, je ne mets pas ça dans mon dossier carrière. » Donc, les dossiers carrière étaient super vides. Alors, il y, y avait ça. Il y avait celle qui était à temps partiel, parce que c'est surtout des femmes qui nous disaient « Non, non, je ne peux pas en parler. Hein. »« non, non. Hein. » Déjà que je suis à temps partiel, moi, je ne vais pas postuler pour une promotion parce que ce serait trop, quoi. Et donc, on a aidé pas mal. On a fait un gros, gros travail. Ça a été un peu mon bizutage de départ sur l'organigramme, à essayer d'identifier les fonctions collectives qui les remplissaient. Et pour identifier des gens, les mettre dans, dans l'organigramme, d'autant que ça leur permettait de valoriser ça dans leur demande de, de promotion et dans leur dossier carrière. Donc, euh, donc ça, ça a été pour les, pour les promotions. On, on aide aussi euh, les gens à construire, un, enfin les personnes qui, qui ont des difficultés, à, à préparer leur entretien individuel tous les été. Sinon, aurez, je suis trop longue. Et rapidement, euh, donc on, on, a, on, on a aussi essayé de détecter des, des souffrances au travail qui pourraient être issues de problèmes de communication entre la hiérarchie et les personnes. Alors, je dois dire que pour éviter les problèmes, parce que nous, comme je l'ai dit, on n'est pas RH, on est chercheurs, des fois, on a un peu bruit de décoffrage. Toutes les actions qu'on a menées, on l'a fait avec euh, l'axe comme axe euh, améliorer le dossier carrière. Donc, il y a plein de trucs qui rentrent dedans. Hein, mais ça se voit pas, donc ça permet de faciliter les discussions, d'éviter les ergots de départ hein, et d'être plus pragmatique sur les, sur les objectifs à attendre. je euh, doit dire qu'on a eu quelques résultats encourageants euh, dans ces domaines-là pour essayer de valoriser des carrières qui avaient eu des, des difficultés RH au milieu et pour encourager les gens hein, à, à postuler. Et juste pour finir, je rejoins Aurore pour dire que toutes ces actions, elles ne peuvent, être, peuvent se faire que s'il y a vraiment une volonté forte de la direction du laboratoire. Si on n'a pas ça, si c'est juste, on dit, bon, je nomme un corégal, ou une corégal et puis débrouille-toi, laisse-moi tranquille, ça ne marche pas. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit identifié, moi j'ai ma petite case aussi dans l'organigramme dans en tant que correspondante corégal, QVT, et ça c'est super important parce que ça légitime pour la communication, les personnes, je vois, rien que d'envoyer une capsule pour égale, etc., j'ai toujours un retour de mail avec soit des petits signaux faibles qui me disent ah, « je me suis reconnue là-dedans, comment est-ce qu'on peut interférer ?» Ça ouvre la discussion. Donc, communiquer beaucoup et, euh, et instaurer une dynamique pour éviter que, que, de trop euh, stigmatiser euh, les femmes qui pourraient, euh, au cas où on l'a reproché, bénéficier d'indulgence euh, pour les prendre. Un très, très grand merci à toutes les deux. Euh...